Moi, j'ai envie d'une hospitalité européenne. J'ai envie qu'on invente une hospitalité européenne. Euh, et donc voilà, on va, on va se remobiliser et essayer d'y travailler. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Alter Alter Alter Je ne pense pas être le seul à Paris, en France et en Europe, euh, en ce moment, à être euh, surtout très triste, très profondément triste. Euh, D'abord pour pour les victimes, et ensuite aussi parce que on sent que euh, cette tragédie annonce une série de, de discours, de prises de position qui, euh, au lieu de participer à un débat ouvert et intéressant, euh, prennent un peu en otage la question et, et la traitent de manière euh, simpliste, euh, dangereuse. Euh, donc, donc tout ça euh, ne rend pas très, très optimiste, mais on va se, on va se reprendre et on, et on va tenir. Il faut, euh, je continuerai... Euh, dans mon coin à moi et avec mes armes à moi à réaffirmer que cette Europe que je, à laquelle je crois et que j'ai envie de construire. Le, le roman est né d'un sentiment de, de colère assez, assez fort. Euh, il faut se souvenir, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, qu'à l'époque déjà on entendait énormément parler de ce thème-là. Il y avait beaucoup et trop souvent des embarcations qui chaviraient en Méditerranée, des destins absolument tragiques. Euh, simplement, on en entendait parler à l'époque essentiellement euh, par la voix des journalistes, ce qui est très bien, il faut que les journalistes fassent leur travail informatif, mais, mais ils ont un format qui est le leur, qui est un format souvent du côté de la brièveté, qui est un format qui, qui, qui cherche une certaine forme d'objectivité factuelle. Et, euh, et, et la colère naissait aussi de ça, de me dire pourquoi est-ce que euh, mon outil à moi, qui est celui à l'inverse de la fiction, de l'empathie, euh, ne, peut, ne peut pas ou ne s'empare pas de, de, de ses destins. J'avais envie, pour le dire autrement, euh, d'entendre des mots raisonnés comme ceux de courage, comme ceux de volonté, euh, qui sont des mots qui sont interdits du champ lexical de journalistique et on comprend bien pourquoi. Euh, mais moi, j'avais envie de me les autoriser, ces mots-là. Donc, euh, c'est né un peu comme ça. À, à l'époque, je ne suis pas allé sur les lieux que je décris dans Eldorado. Euh, parce que, parce que j'avais un vrai problème d'écriture de ce roman, justement par rapport à la gestion, si je puis dire, du côté documentaire ou, ou reportage et, et l'introduction de la fiction. Moi, je voulais écrire un roman. Et, euh, et ça finissait par être assez inhibant d'avoir ce matériau-là réel. J'ai beaucoup tourné autour de la solution en tant qu'écrivain qui, qui consistait à... que j'ai trouvé, en fait, le jour où j'ai trouvé... Ce personnage qui est devenu le personnage principal du livre, Salvatore Epiraci, qui est un, vous l'avez dit, un, un homme qui patrouille sur la Méditerranée. Et j'ai inventé son destin à lui qui est de partir vers le, le sud et vers l'Afrique et faire le chemin en sens inverse. Je n'ai trouvé aucune trace dans aucun journaux d'un capitaine de frégate italienne, française ou autre qui aurait déchiré sa carte d'identité pour partir en Afrique. Donc là, on est vraiment pleinement dans la fiction, dans le roman, et, et c'est ça que je voulais écrire, c'est un roman. Donc, euh, d'une certaine manière, tenir à distance la réalité euh, euh, soudanaise ou érythréenne ou, ou autre, subsaharienne, a été pour moi euh, ce qui a rendu possible l'écriture. Euh, la rencontre avec la, la, la réalité des réfugiés, elle s'est faite étrangement plus tard, après le livre, et elle a été extrêmement importante dans, dans ma vie de, de citoyens et d'hommes, euh, et elle le sera certainement dans ma vie d'écrivain. Cela commence de façon minuscule, quotidienne, presque invisible. Pour pouvoir se déchausser sur un endroit sec, certains habitants ont construit devant leur tente de petits paillassons en constituant un parterre de pierre. Cela commence ainsi, pour se protéger de la pluie, pour agrandir la tente, pour améliorer petitement la vie. Dans un camp comme Kavergosk, à l'approche de l'hiver, le souci principal est le chauffage et l'étanchéité des tentes, mais aussi les toilettes. Des paravents de toiles de jute ont été disposés devant les cabines pour un peu plus d'intimité. Des palettes de bois sont distribuées pour mieux isoler les habitations du sol. Cela commence ainsi par plusieurs petits aménagements, et puis un jour, dans une zone du camp où il n'y a pas de tente. Des maçons coulent des dalles de béton. Sur chaque dalle, ils montent un petit mur de trois parpaings de haut. Par-dessus le tout, on plantera les nouvelles tentes. Toutes les familles regardent ces constructions avec envie et espèrent qu'il leur en sera attribué une. Il ne fait pas de doute que leur quotidien en sera grandement amélioré. Cela commence ainsi, s'organiser, essayer de créer un peu de confort dans la misère. Deux grandes tentes UNICEF servent d'école pour les enfants, une autre a été aménagée en mosquée. Les commerces apparaissent, ça et là. Les hommes bricolent, travaillent, essaient d'améliorer leur situation, et pourtant, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que tout cela n'est pas le signe que le camp va s'installer dans la durée Les réfugiés de Cavergox sont tiraillés entre le désir de confort et la peur de se sédentariser l'exemple des camps palestiniens du Sud-Liban est dans tous les esprits, et si eux aussi étaient là encore dans dix ans, dans vingt ans, et si leur statut de réfugiés devenait définitif, et s'ils allaient dorénavant vivre dans des camps en durs, où la seule différence avec aujourd'hui serait que la tôle aurait remplacé la toile. Je vois les regards de ces hommes lorsqu'ils contemplent les dalles de béton que l'on coule, c'est un confort auquel ils ne pourront résister, bien sûr, mais il y a de la crainte en eux, face à ce confort. Kavergosk était une terre d'accueil, un endroit provisoire où ils devaient pouvoir fuir le danger de la guerre et la misère d'un pays à feu et à sang. Ils sont en train de se dire que Kavergosk est peut-être le nom de leur nouvelle vie, et cela leur met au fond des yeux une tristesse profonde, celle de l'exilé, qui comprend qu'il ne reviendra pas. Ça a été une surprise pour moi de voir qu'au retour de Kavergosk et de cette, cette expérience-là, l'écriture qui s'est imposée à moi est une écriture de, de poèmes. Euh, donc j'ai écrit des poèmes sur ce camp de réfugiés syriens. Euh, J'avais aucune envie d'avoir écrit Eldorado et de me dire bon ben maintenant c'est fini, je vais chercher un autre thème pour un autre roman. Euh, ce ce thème-là, je l'ai abordé pour des raisons, je crois, profondes, qui ne tiennent pas uniquement au monde qui nous entoure, qui tient au fait que quand on parle d'immigration, on parle de mémoire, on parle d'appartenance, on parle euh, de voyage initiatique, on parle d'épreuves, on parle de tragédie. Tous ces sous-thèmes-là, qui sont très riches, sont des thèmes qui m'intéressent depuis toujours et qui parcourent... Euh, mon travail, euh, donc il était hors de question de, de fermer la parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse, c'est un, un thème qui va bah, m'accompagner, je crois, jusqu'au jusqu bout de mes jours en termes d'intérêt, en termes de, de, de passion, de révolte, de colère. Et donc, c'était l'occasion euh, euh, d'aller peut-être plus près que je ne l'avais fait de, de cette réalité-là. Euh, les gens que j'ai rencontrés là-bas, les visages, les conversations, sont des choses qui m'habitent beaucoup et, euh, et pas du tout sous la forme de l'accablement. Euh, penser à ces destins, à ces femmes qui, qui, qui m'ont parlé, euh, qui, qui, qui avaient envie et qui, quand elles parlent et racontent quelque chose d'elles, déposent en nous quelque chose d'elles, ça euh, force, voilà. Ça force ce qu'on doit être aussi. C'est-à-dire que moi, je me sens euh, le devoir aussi, de, à, encore une fois, à ma manière et à mon niveau, de, de porter ces histoires-là, de ne pas les laisser tomber euh, et de ne pas les laisser derrière mois, donc euh, je reste très vigilant à ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan. Euh, il se trouve que suite à, à mon voyage, euh, Daesh a pris possession d'une bonne partie du, de cette zone-là, pas le Kurdistan, mais l'Irak du Nord. Euh, les choses sont en train peut-être de changer, euh, Sinjar est tombé il n'y a pas longtemps, donc voilà, j'ai un, une oreille, un œil qui, qui est resté là-bas, comme j'ai un œil qui est resté en Haïti aussi, parce que, parce que justement... Euh, il y avait de la beauté, il y avait de la noblesse, il y avait de la dignité dans ces gens-là, une dignité qui fait du bien aussi.